À toi aujourd'hui, j'ai envie de te parler de richesse parce que j'ai eu un échange récemment avec quelqu'un sur un de mes réseaux qui me qui réagissait à un de mes contenus en disant euh, oui, mais euh, c'est vrai ce que tu dis, euh, le bonheur, etc. Mais quand même, la richesse, c'est important. Et du coup, je me dis, ok, c'est qu'est-ce qu'on entend par richesse, qu'est-ce qu'on entend par être riche. C'est vrai que je pense qu'à un moment donné, quand, quand on quand on s'arrête pas, quand on va un petit peu vite sur ce genre de, de mots. Euh, est-ce que tu es riche, toi Souvent, de l'autre côté, c'est pris comme est-ce que mon compte en banque est bien rempli Est-ce que j'ai une belle voiture sur le parking ou dans mon garage Est-ce que j'ai une grosse maison Est-ce que j'ai des habits de marque Est-ce que est -ce que j'ai beaucoup d'argent Et c'est ça, souvent, qu'on entend par richesse. Et je pense que ce qui est important, à un moment donné, c'est... Euh, je suis pas en train de dire que l'argent sert à rien, tu sais, ce fameux truc qui dit « l'argent ne fait pas le bonheur hum, ». J'ai connu plusieurs faillites dans ma vie, j'ai dû, avec mon épouse euh, et mes enfants, j'ai dû aller faire les courses euh, en calculant, au fur et à mesure où je remplissais le, le, le caddie, j'ai dû calculer combien d'argent ça allait me coûter parce que j'étais pas certain de pouvoir passer à la caisse. Parce que j'ai vraiment, on a vraiment connu des moments très, très difficiles. Et à ce moment-là, tu peux pas dire que l'argent ne fait pas le bonheur. On dit toujours l'argent y contribue. Mais par contre, je pense qu'une grosse erreur, c'est d'occulter tout ce que peut être la richesse en elle-même. C'est-à-dire que est-ce que la richesse, c'est juste avoir un compte en banque rempli? Euh, Est-ce que quelqu'un qui a des difficultés d'argent mais qui a la santé, qui est heureux parce qu'il vit simplement, peut-être qu'il vit, j'en sais rien, dans une tiny house ou il vit dans une cabane au fond de la forêt ou en tout cas il vit des choses qu'il a envie de vivre, il se débrouille pour manger, pour, euh, il n'a pas spécialement de besoins Est-ce que cette personne peut être considérée comme pauvre Je pense pas. Je pense fondamentalement que cette personne à ce moment-là peut être considérée comme riche mais dans un autre domaine. Je veux dire, tu as juste à parler avec quelqu'un et peut-être c'est ton cas, j'espère pas, mais peut-être que toi qui, qui me regardes ou qui m'écoutes aujourd'hui, tu es en train de te dire, mais c'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup d'argent, j'ai une belle voiture, j'ai une belle situation euh, professionnelle, mais je suis seul. Et, et là, tu te dis que, ouais, ben peut-être que tu sacrifierais bien une partie de ta richesse financière, ta richesse d'avoir en un partenaire euh, qui partage des choses avec toi. Peut-être que tu es atteint par une maladie, euh, peut-être que tu pas en forme. Et pareil, financièrement, ça va, mais tu es atteint par une maladie. Et je crois que c'est fondamental de, de regarder la richesse d'une façon euh, différente que juste des, des chiffres sur un papier, sur un compte en banque, parce que je suis intimement convaincu, et c'est la vie qui m'a amené à, à penser ça, je suis intimement convaincu que la richesse, on va la chercher en soi. C'est notre regard sur ce mot richesse qui va faire qu'on va se sentir dans une certaine énergie ou pas. Je vais prendre un exemple. Euh à un moment donné, on avait une grande maison de 165 mètres carrés, 2000 mètres carrés de terrain, un gros 4x4 sur dans le dans le dans le sur le parking. J'avais, on avait beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de choses euh, et beaucoup beaucoup de choses inutiles. Mais moi, je vais juste parler de moi. J'avais une espèce de frénésie d'achat, c'est-à-dire que j'étais tout excité à l'idée d'acheter quelque chose. Je l'achetais et puis quand je l'avais. Ça retombait complètement. Pourquoi Parce que je, je transférais mon bonheur vers cet avoir. Et à ce moment-là, j'étais complètement aveugle sur ce magnifique terrain qu'on avait, ces oliviers, le potager qu'on avait mis en place, cette belle grande maison. Je le voyais pas du tout. Et la vie, du coup, euh, m'a fait une blague, on va dire. Elle m'a enlevé tout ça. Elle m'a envoyé avec ma famille dans un camping-car de 9 mètres carrés pendant plus de 6 mois. Euh, sans bouger puisqu'on n'avait plus assez d'argent pour mettre du gasoil dans le camping-car, donc on était en statique. Et vous savez quoi Tu sais quoi Je remercie infiniment la vie de m'avoir envoyé ça parce que aujourd'hui, je suis capable de me réjouir de tourner une capsule euh, vidéo et audio dans mon jardin avec le soleil qui me chauffe, le soleil du printemps qui me chauffe, avec les insectes qui se réveillent, avec ce jeu magnifique petit endroit avec de la pierre sèche tout autour de moi, avec de la nature qui est là. Je suis capable aujourd'hui de profiter de ça. Et parce que la vraie richesse, elle commence par apprécier chaque chose que la vie nous envoie, pour qu'on puisse apprécier des choses éventuellement plus importantes. Donc c'était mon partage d'aujourd'hui. J'espère que ça te parle. N'hésite surtout pas à me laisser des commentaires et puis si tu apprécies ce que je fais, évidemment, abonne-toi, partage, parle de moi, ça me fera plaisir. Il y a plein de réseaux sur lesquels tu peux me rejoindre. Merci de m'avoir suivi, je te dis à très vite, porte-toi bien et prends soin de toi. Bye bye.